Bonjour. le monde. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie, euh, modélisatrice euh, Kellis. Euh, vous pouvez me rencontrer un peu sur les, sur les forums de scénarii, euh, notamment sur euh, les forums techniques et le forum d'Ockel. Euh, là, tout de suite, on va, présenter, euh, on va parler d'Optim, notamment de, de cas d'usage de, de la suite OptimOffice. Est-ce que parmi vous, dans la salle, il y en a qui connaissent déjà un petit peu, qui ont déjà utilisé Optim Ok, euh, je voulais juste commencer rapidement, euh, une dizaine de minutes, hein, je ne vais pas parler longtemps, pour vous présenter ce que c'est que OptimOffice et vous expliquer pourquoi on l'a créé. OptimOffice, on l'a créé à, à peu près en même temps que Scénario 3.7, euh, c'était une demande de la communauté avant que l'association euh, existe, d'avoir euh, euh, une chaîne éditoriale pour faire un, un document de bureautique, donc pas trop de sémantique, euh, on parle euh, pas trop de séparation conforme, mais vraiment d'avoir les avantages de scénarii sans vouloir faire de l'industriel et voilà faire mon compte-rendu de réunion, le site web de mon asso, de ma mairie, de mon club de tennis. Ça permet néanmoins d'avoir quelques concepts, d'appréhender quelques concepts de scénarii, notamment l'ergonomie de l'éditeur, et le concept de, euh, de multi support Donc, j'ai juste euh, fait un mini-site euh, mini de type euh, associatif. Donc, dans, dans Optime, on a plusieurs types d'items, les sites web, euh, le papier et le diaporama, qui permettent de créer euh, plusieurs publications. Le site web permet de... Euh, de créer des pages, donc on parle vraiment en termes de pages, d'accueil, de qu'est-ce que je mets en marge, de, euh, en marge permanente ou en marge euh, ponctuelle, que je dois avoir un truc marge ici, plus bas, merci, exactement, en marge. Et en publication, ça me fait un site... Euh, Assez, euh, assez basique, une charte graphique qui est... Euh, en, on vous encourage à la modifier. Elle est simple. Elle est efficace. Elle n'a elle pas été faite par un graphiste. Et euh, voilà les couleurs ne sont pas forcément les couleurs de, euh, de votre mairie. Euh, à partir de, euh, de cet objet, je vais pouvoir faire des publications. donc Le support web mais je peux quand même faire un diaporama ou un document papier. Néanmoins, si je veux faire un diaporama, j'ai plutôt intérêt à utiliser un item de type diaporama qui a la notion de diapositive. Donc, ça ne va pas être la slide au sens, au sens écran. Je fais suivant, j'ai la diapositive d'après, mais au sens quand même un peu structuré. Et on peut en plus ajouter des des compléments et des commentaires pour l'orateur ou pour l'auditeur. Ce qui nous permet, en multipublication, d'avoir le support diaporama, le livret d'auditeur et le livret de l'orateur. Donc, c'est vraiment des choses assez basiques qui peuvent être utilisées par tout le monde. Euh... Voilà, globalement, ce que ça fait. On a... Uh, Optim a été le premier, la, la première chaîne éditoriale aussi à, à bénéficier de skins. Vous avez plusieurs, plusieurs skins sur le, sur le site de, de Scénarii. Uh, je pense que je vais passer la, la main à Eric pour, uh, pour qu'il présente lui sa, son cas d'usage. Et uh, si vous avez des questions, on interviendra à la fin pour, uh, pour ça. Eric